Nous allons voir ensemble, dans cette vidéo, la Repentance, et plus spécialement, nous allons voir la Repentance dans l'Ancien Testament, parce que nous avons souvent une fausse conception de la Repentance, nous pensons que c'est seulement lié au Nouveau Testament et à l'œuvre de Jésus-Christ. Bien sûr, ça l'est, mais dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette dimension de la repentance dès le début des Écritures. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu utilisé pour repentance, c'est « chub. Et en fait, le sens principal de ce mot, on peut dire, c'est « changer radicalement d'opinion ou de direction ». La repentance met l'accent en particulier sur, en fait, un, un changement radical dans notre vision du péché et de Dieu. Nous, nous ne voyons plus le péché seulement au sens physique, mais on le voit, au sens physique ou concret, mais on le, on le voit comme Dieu le voit. Et en fait, chacun doit avoir cette conscience de la sainteté de Dieu, et que euh, le fait de, de, de reconnaître son péché, de voir les choses comme Dieu les voit, et eh bien ça ne, ça, ne doit, ça ne doit pas nous poser un problème d'abandonner notre péché. On peut dire que, en fait, euh, on peut imaginer la repentance par cette, euh, par, par, par un homme qui va s'éloigner de Dieu, puis tout d'un coup, il va faire un demi-tour complet. C'est comme une conversion. Dans, dans le ski, euh, autrefois on, on nous apprenait à faire des conversions, c'est-à-dire qu'on allait dans une direction puis on, on devait aller immédiatement dans une autre, on s'arrêtait, on faisait, on faisait un mouvement avec notre, euh, notre ski pour, et notre jambe pour pouvoir aller dans la direction opposée. On appelait cela une conversion. Et bien voilà, la, la repentance c'est un, un demi-tour complet après s'être éloigné, euh, de, de, de Dieu, eh bien nous faisons un, un demi-tour complet. C'est une décision, j'irais dire, de, de qualité, qui va changer radicalement notre marche spirituelle. Et la, la preuve de la repentance, ça va être simplement euh, la vie transformée. On ne sera plus après comme on était avant. Chup, c'est se détourner complètement de ses péchés passé, de sa vie de péché. Ça ne veut pas dire être sans péché, mais avoir une attitude euh, qui a tellement changé que la direction et le but de notre vie est complètement différent. La repentance, cela veut dire que on, on a mesuré qu'on est tombé, on, on s'en compte, on a trébuché et on veut se relever. Alors on regarde Dieu en face et euh, on ose le regarder en face parce qu'on se sait aimé aimé de Lui tel que l'on est. Euh, J'aimerais euh, aussi préciser que en fait on ne se repent pas pour être pardonné, mais on se repent parce qu'on sait que l'on a été pardonné. C'est-à-dire on se sait aimé par le Seigneur tel qu'on est, on sait qu'on ne peut rien faire d'autre qu'accepter l'œuvre de Jésus-Christ et à ce moment-là, euh, on peut se repentir. Et dans l'Ancien Testament, c'était pareil. Alors, je vais voir avec vous euh, euh, cinq passages des Écritures où justement euh, la repentance et cette attitude de repentance est évoquée. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, S'humilier, eh c'est une forme euh, extérieure, mais c'est aussi dans le cœur. Quand on s'agenouille, par exemple, on s'humilie. Euh, c'est donc une décision de ma volonté, ce n'est pas une émotion. Hein. C'est une décision. Et dans 2 Chroniques 714, le verset entier, c'est « Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies. » reviennent de ces mauvaises oies, ces chub, c'est se retourner. Alors, si les hommes font cela, eh bien Dieu dit, moi aussi j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Donc, il ne faut pas seulement dire simplement, confesser j'ai tort, euh, il, il ne suffit pas non plus de prier même avec des larmes, il ne suffit pas non plus de chercher simplement la face du Seigneur, mais Dieu exige en quelque sorte la repentance, c'est-à-dire revienne de ses mauvaises voies. Je dois changer ma façon de vivre, ça c'est une décision de ma volonté, je fais un demi-tour, je fais une conversion. Alors Dieu dit, moi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés. Proverbe 28, 13 il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne ou les quitte obtiendra miséricorde. On entend beaucoup euh, parler aujourd'hui de confesser Christ. Mais on entend bien peu l'ordre qui nous est donné d'abandonner notre péché. Mais si on ne fait pas les deux, il n'y a pas de promesse de miséricorde. Hein. On ne peut pas Seulement confesser, nous l'avons vu euh, dans la, les vidéos précédentes, le pardon il s'obtient par la confession, la repentance et l'abandon du péché. Il y a ces trois choses. Troisième passage, c'est Isaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique abandonne ses pensées et qu'il retourne, ou bien qu'il se tourne à nouveau vers l'Éternel. Et alors Seulement alors, il aura compassion de lui, et un autre Dieu, car il pardonne abondamment. Quatrième verset, c'est Ézéchiel, 18, verset 21-23, où Dieu va dire « Et le méchant, s'il se détourne de tous ses péchés qu'il a commis, et qu'il garde tous mes statuts, et qu'il pratique le jugement et la justice, certainement, il vivra, il ne mourra pas. » De toutes ces transgressions qu'il aura commises, aucune ne viendra en mémoire contre lui. Et dans sa justice qu'il a pratiquée, il, a, il vivra. « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant ?» dit le Seigneur l'Éternel. « N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies, chub, et qu'il vive ?» Enfin, le dernier verset dans Ézéchiel 18. Versets 30 à 32, Dieu dit « C'est pourquoi je vous jugerai. Chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Et l'iniquité ne vous sera pas une pierre d'achoppement. Jetez loin de vous toutes vos transgressions dans lesquelles vous vous êtes rebellés. Et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez vous maison d'Israël « Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. »« Revenez !» littéralement, « retournez-vous !» Cela indique une décision de qualité de changer de voie. « Revenez donc et vivez !» Donc ces, ces cinq passages que j'ai pris, mais il y en a bien d'autres, indiquent clairement que la repentance était un pré-requis indispensable dans l'Ancien Testament. Pour vivre la communion la prochaine fois nous regarderons ensemble la repentance dans le nouveau testament il ya deux mots pour cela et nous verrons comment ces deux mots sont utilisés c'est sûr que cela va nous donner un relief que nous n'avons pas en français, puisque nous n'avons qu'un seul mot pour parler de la repentance. Vous pouvez retrouver d'autres enseignements sur euh, la, le, le blog, euh, sur mon blog, donc deborahestertraitdunionliber.org, et puis aussi sur la page vidéo de Vimeo. Vimeo Parole de Vie. Euh, shalom. Et à la prochaine fois.